Dans cette vidéo, nous allons voir sur la base d'un exemple comment rendre une fraction irréductible. Rappelons tout d'abord qu'une fraction est dite irréductible si elle ne peut pas être simplifiée, autrement dit si son numérateur et son dénominateur n'ont pas d'autre diviseur communs que 1. Regardons ensemble un exemple et cherchons à rendre la fraction 360 485 m irréductible. Pour cela, Décomposons son numérateur, 360, et son dénominateur, 1485, en facteurs premiers. 360, c'est 2 fois 180. 180, c'est 2 fois 90. 90, c'est 2 fois 45. 45, c'est 3 fois 15. 15, c'est 3 fois 5. Et 5, c'est 5 fois 1, car 5 est un nombre premier. On obtient donc 360 est égal à 2 au cube, fois 3 au carré, fois 5. Décomposons de la même manière le dénominateur. 1485, c'est 3 fois 495. 495, c'est 3 fois 165. 165, c'est 3 fois 55. 55, c'est 5 fois 11. Et 11, c'est 11 fois 1. Car 11 est un nombre premier. On obtient donc 1485 est égal à 3 au cube, fois 5, fois 11. Recherchons tous les diviseurs communs à ces deux nombres. On peut réécrire 3 au cube comme étant égal à 3 au carré fois 3. Et on obtient alors une nouvelle écriture du numérateur et du dénominateur. On peut donc simplifier notre fraction par 3 au carré fois 5, qui divise 360 et 1485. Voici une nouvelle écriture de notre fraction. Et après simplification... On obtient 833e. Comme on a recherché tous les diviseurs communs à 360 et 1485, alors 833e est irréductible.